l'opération, c'est une partie des opérations des matrices. D'abord, nous allons parler de l'égalité et de euh, l'addition des matrices. Euh, donc, sans tarder, euh, égalité des matrices. Donc, égalité euh, de matrices. Quand dit-on que deux matrices sont égales? Donc, je prends une matrice. Je prends A, c'est la matrice A J. I, allant de 1 à N, J allant de 1 à N, une matrice, dans l'ensemble des matrices euh, de, euh, euh, rectangulaires, de format N à M, accrochant dans K. Je prends B, une matrice, B, I, J. I allant de 1 à N, J allant de 1 à N, aussi une matrice de même format, m et les coefficients sont dans, dans K. Donc, pour parler d'égalité de ces matrices, il faut qu'ils soient de même format. Même format. Donc, dire que A, la matrice A, A égale à B, ça revient à dire quoi Ça revient à dire que... Ça, c'est équivalent à hein? dire que quel que soit i, euh, j, dans l'ensemble de nos formats, hein? i, i, euh, dans, de 1 jusqu'à m, croix J, j c'est de, de 1 jusqu'à m, i, de 1 jusqu'à n, j, de R à m, on a A I, j égal à Bj. Donc deux matrices sont égales A égale à B lorsque ils sont premièrement de même format et dans chaque cellule on a égalité entre leurs éléments. Dans chaque cellule on a égalité. Euh, exemple euh, euh, très simple à voir. Je prends par exemple cet exemple, je prends ici euh, la matrice A, B, C, et ici euh, D, E, F. Et je prends B. Il faut que B soit de même format. Hein. Donc je prends A', B', C', D', E', et puis F'. Ici c F', F'. Je prends cette euh, matrice-là. Alors, euh, nous... Dire que A est égal à B, on voit les formats, les deux matrices, ça c'est une matrice de format 2, 3, 2 lignes, 3 colonnes, 2 lignes, 3 colonnes, donc on peut parler d'égalité. A est égal à B, ça revient à dire que cellule par cellule, on doit avoir A égal à A', A doit être égal à A', B doit être égal à B', C est égal à C', D est égal à D'. E égale à euh, E et F égale à F Donc, cellule par cellule, on a égalité. Donc, deux matrices sont égales lorsque euh, ils, elles ont même format et à chaque cellule, les éléments de, chaque cellule, leur, cellule sont, les, les éléments de leur cellule respective sont égaux. Voilà. On va parler maintenant dans cette partie, de, on va parler de l'addition. Addition de matrice. Addition de matrice. Addition de matrice. Alors, dans l'addition de matrice, euh, je vais prendre deux matrices. Et il faut que les matrices soient de, de même format. Donc, je prends A, une matrice AIJ. I allant de 1 à N, et J allant de de, de 1 à, à N. Alors, une matrice, donc dans l'ensemble des matrices euh, voilà, MN et le coefficient dans cas, je prends la matrice B qui s'écrit comme BIJ I allant de 1 à N, J allant de 1 euh, à M dans l'ensemble de matrices MN. Donc, il faut toujours le même format. NM, m, -N m Même format. Alors, euh, je vais faire l'opération. Si la matrice C c'est égale à A, je fais la somme A plus B. Si C, C, c va se présenter, si C se présente pour faire l'opération, il faut avoir les mêmes formats. Donc, si c'est égal, euh, si égal à la matrice CIJ, avec I compris entre 1M, J compris entre 1 M, I compris entre 1 et M, J compris entre 1 et M, le CIJ sera tel que c'est égal à AIJ. J, plus bij Voilà, quel que soit I et J dans 1 jusqu'à n croix 1 jusqu'à m jusqu Donc, pour l'opération des matrices, on additionne aussi cellule par cellule. Cellule par cellule. Euh, pour cela, euh, on peut prendre un exemple facilement, rapidement, pour voir. Je prends cette matrice. 1, 2, 3, 0, moins 1, 4. Je prends la matrice B. De format euh, 1, 1, moins 1. 2, moins 3, et puis, euh, 0. Les deux matrices qu'on a ici, la première matrice A est de format 2 lits, 3 colonnes. Et le B, son format, c'est aussi 2 lits, 3 colonnes. Ils, les deux matrices ont les mêmes formats, 2, 3, 2, 3. Donc, ça veut dire qu'on peut faire leur opération. L'addition est possible. Alors, maintenant, on, comme l'addition est possible, A plus B va s'écrire comme quoi on va chercher à faire l'opération A plus B. Donc, on va additionner cellule par cellule. La première ligne, première colonne, c'est 1. On additionne avec l'élément de B, première ligne, aussi première colonne. Donc, 1 plus 1, je vais mettre 2 ici. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus moins 1, ça fait 2. 0 plus 2, ça fait ici 2. Moins 1 plus moins 3, ça fait moins 4. 4 plus 0, ça fait, euh, ça fait 4 plus 0, ça fait 0. Donc, on a additionné ici pour retrouver l'élément C, la matrice C, qui est la somme de A plus B. Ces éléments sont tels qu'on additionne cellule par cellule. Donc, on a additionné cellule par cellule pour retrouver on va faire ici quelques propriétés de l'opération de la matrice. propriété. Quelques propriétés. Propriétés. Alors, euh, la première propriété, si on a deux matrices qui sont, si l'opération addition est possible, il faut que les matrices soient de même format, on peut faire l'opération addition. Ça, c'est égal aussi à B plus A. Donc, l'opération addition est Ici, euh, commutatif. Et commutatif. Donc, la commutativité. Alors, donc, si on fait la matrice A plus la matrice B, c'est aussi la matrice B plus la matrice A. Parce que les matrices ont les mêmes formats. Donc, l'opération est possible. Et aussi, si on fait A et B sont de même format, A plus B, euh, plus le tout plus C. A plus B, le tout plus C. Ce n'est rien d'autre aussi que a plus B plus C. Donc, ici, il y a l'associativité, ici, euh, euh, lorsque l'opération addition est possible. Alors, euh, si on a, euh, si, si euh, 0, si A est de, si 0, c'est l'élément, euh, euh, la matrice nulle, si 0, c'est la matrice nulle, euh, de, même format que A. de même format que A et les coefficients sont dans K, avec euh, A aussi, euh, c'est la matrice euh, de format NM et les coefficients sont dans K, et 0, c'est la matrice euh, nulle. Alors, premièrement, si je fais A plus 0 plus A, c'est aussi égal à A plus 0 et ce n'est rien d'autre que A. Et aussi, je peux définir l'opposé d'une matrice. L'opposé d'une matrice, ça consiste à mettre moins dans chaque cellule. Donc, A plus euh, moins, moins A, l'opposé de A. Donc, je mets moins dans chaque cellule. Et ça, ça me donne la matrice nulle. Ça me donne d'abord, euh, comme un autre, ça me donne d'abord moins A plus A. Et ça me donne la matrice nulle. Voilà. Donc, euh, euh, notez que la matrice, ça, c'est l'opposé de A. Et l'opposé de A, ça consiste à mettre dans chaque cellule, euh, on met moins A dans chaque cellule. Moins dans chaque cellule. Donc, ici, I allant de 1 à N et J allant de 1 à, à M. Donc, c'est l'opposé, l'opposé. Alors, ici, euh, là, on va euh, faire, euh, euh, si j'ai alpha fois A plus B, où alpha est un, est un, est un scalaire, il est dans K, alpha est un élément de K, avec alpha un élément de K, donc ça, ça donne alpha A plus alpha B, où alpha est un élément de K sur le corps K, alpha, est élément de K. Et d'abord, euh, euh, il faut noter que euh, alpha A, avec euh, alpha A, c'est quoi? C'est la matrice obtenue en multipliant dans chaque cellule les éléments par, euh, par alpha, alpha. Donc, I allant de 1 à N et euh, J allant de 1 à, à N. Donc, on multiplie chaque dans chaque cellule, on ne peut pas alpha, alpha. Ça nous permet d'obtenir cet élément euh, euh, A, la bâtisse A alpha. Donc, avec cette condition, A, alpha en facteur de A plus B, c'est alpha A plus alpha B. On peut aussi faire l'opération en 5. On peut faire l'opération transposée. A plus B, et on prend transposée. Ce n'est rien d'autre que transposé de A plus transposé de, de B. Transposé de A plus transposé de B. Alors, donc, ici, euh, le, un autre point. Euh, ça, c'est le point euh, euh, 5, 6. Ici, euh, Celui qui est ici, c'est le point euh, euh, 5. Et ici, maintenant, le point 6. Quand j'ai euh, parlé de transposé, Maintenant, si j'ai ici A, j'ai la matrice A euh, plus euh, la matrice B. Et je prends le conjugué de ça. Le conjugué de ça, ça me donne conjugué de A plus conjugué de, de B. Ça marche ici aussi. Et il faut aussi noter que si euh, le point est, euh, un autre point, si j'ai transposé de A, euh, le, euh, le conjugué de A, et je prends encore le conjugué encore, ça me donne toujours A. Le conjugué du conjugué de A, ça me donne le euh, A. Voilà. Un autre point, le point est, euh, 7, lorsque on a un euh, alpha fois A et je peux prendre, je veux prendre le conjugué de ça, ça me donne le conjugué de A euh, euh, je peux prendre le conjugué de A fois euh, le conjugué de alpha fois le conjugué de, de A et l'opération marche toujours je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et surtout